We are producers of rum, agricultural rum. We produce 200,000 to 300,000 liters pure alcohol per year. S'imprégner des produits, connaître le savoir-faire, les méthodes de fabrication et puis surtout profiter de l'hospitalité guadeloupéenne. Je pense que c'est une très bonne idée d'avoir prévu ces visites et en tout cas c'est très bien organisé. Et on est reçu royalement en tout cas avec un sens de l'accueil très développé sur la Guadeloupe. encore énormément de choses à expérimenter et j'en pense que c'est une occasion extraordinaire et exceptionnelle pour nous de mettre en valeur les Roms de Marie galante et les Roms de Guadeloupe qui ont leur carte à jouer à l'échelle internationale. Ce sont des occasions exceptionnelles qu'il ne faut pas rater et surtout le saisir la balle au rebond pour les, pour les mettre en application, au contraire, bien sûr. Loop. On goûte la Guadeloupe et on euh, l'histoire de la Guadeloupe. Chaque distillerie a une façon de faire différente et, et ses raisons aussi. Et s'éprégner du terroir, rencontrer les, euh, les hommes et les femmes qui font, euh, en l'occurrence, leur homme et tout ça, c'est primordial, effectivement. C'est vrai qu'avec la visibilité que ça va nous apporter, c'est une très bonne chance, une grande chance qu'on a eue euh, d'être accompagnés. Personne. Le développement du Rhum mondial fait qu'on a, on a un œil sur la Guadeloupe et sur Marie-Galante aujourd'hui et c'est exceptionnel pour les Roms de Guadeloupe. La qualité des Roms en Guadeloupe est exceptionnelle. Et à Marie-Galante, c'est la dernière île à canne à sucre de, de la Caraïbe. Énorme pour la Guadeloupe, qu'on puisse avoir les yeux fixés sur eux et à refaire un de ces quatre. On a tout à la fois la gastronomie antillaise et le côté agro-transformation qui est aussi l'avenir de la voie de Là, on peut peut de l'emploi de l'activité que nous devons savoir travailler à marketer, à vendre, et nous sommes là pour en faire la promotion. Nous sommes là pour accompagner toutes ces initiatives. Là réside l'avenir de la Guadeloupe. Nous, les petites îles de, du Sud, euh, en sommes ravis, puisque nous avons des choses à offrir. La Guadeloupe est riche de sa diversité. Chaque île est différente et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et c'est toute la Guadeloupe qui gagne. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir permis à plus de 200 personnes venues de pays vraiment différents de découvrir Marie-Galante. Ce que nous voulons, c'est mettre en évidence la Guadeloupe, mettre en avant la Guadeloupe, faire connaître la Guadeloupe touristiquement. Dans euh, l'année de la route du Rhum, donc plus de 200 personnes venues de pays vraiment euh, différents, de découvrir Marie-Galante, ils ont fait beaucoup de photos. Je pense qu'ils vont euh, faire connaître la Guadeloupe. C'est ce que nous voulons pour pouvoir développer nos touristes en Guadeloupe. C'était vraiment une journée formidable et merveilleuse.